Bonjour, dans le défi 5A, nous allons commencer à utiliser les capteurs de signaux. La première chose à faire, c'est d'aller dans événements. Dans événements, vous pouvez déjà voir qu'un élément ou un événement qui pourrait déclencher le problème de Thinio, ce sont les capteurs. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser un premier capteur qui est les capteurs de l'avant, mais nous allons en même temps utilisé un deuxième bloc événement, qui sont les capteurs en arrière. Donc, nous allons avoir en parallèle deux programmes. Dans le premier programme, qu'est-ce qui arrive si signaux détecte quelque chose en avant? Nous voulons que des lumières s'allument. Donc, dans le bloc lumière, nous allons prendre le bloc, allumer les lumières avec la couleur, d'une certaine couleur, pendant une seconde. Nous voulons que, lorsque les capteurs avant détectent quelque chose, la lumière s'allume en rouge. Maintenant, nous allons utiliser exactement le même bloc pour la partie arrière. Nous souhaitons que ça s'allume, mais cette fois-ci en bleu. Donc, nous avons en parallèle deux événements possibles, les capteurs avant et les capteurs arrière. Comme vous pouvez voir, maintenant que le programme est d'antigno, lorsque j'approche ma main de l'arrière, les lumières s'allument en bleu pendant une seconde. Lorsque mes mains s'approchent de l'avant, les lumières s'allument en rouge. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que si je regarde les capteurs, je vais voir que les capteurs qui détectent quelque chose s'allument aussi. Vous pouvez d'ailleurs voir que les capteurs du dessous sont présentement allumés. Et finalement, lorsque je vais voir en arrière, lorsqu'un des deux capteurs capte quelque chose, ça s'allume en bleu. Et il y a une petite lumière rouge qui s'allume près du capteur.